Non, bah non, non, non, non, non, il y a un moment, il faut dire non, non, mais quand c'est non, c'est non. Non, non, non, non c'est non. Oui, oui, oui, c'est non. non. Non, non, mais c'est vrai, c'est plus possible, c'est non. Non, non, oui, oui, oui, oui, il y a un moment, il y en a marre. Oui, oui, non, non, non, non, non. non, Puis une fois qu'on a dit ça, on fait quoi maintenant Voilà. Ouais.